Lion et Ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de mai, bah comme les autres, hein, vous serez sensible et même très sensible à l'entrée de Jupiter en taureau dans votre secteur de carrière. En conséquence, on peut imaginer, euh, Jupiter étant une planète d'expansion euh, pour le premier des camps, hein, pour l'instant, qu'il euh, bah, y a une expansion dans votre vie professionnelle. Hein, ou alors que vous prenez la clé des champs et que vous allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, euh, dans la mesure où Jupiter va être en dissonance avec Pluton hein, euh, en, en arrivant euh, en taureau en dissonance avec Mars également, donc vous pouvez prendre une décision euh, drastique hein, euh, en ce qui concerne euh, votre carrière, euh, ce que vous voulez faire de votre vie, euh, avec, euh, si vous voulez, euh, parfois euh, quand même l'enthousiasme que peut euh, déclencher Jupiter, qui est une planète euh, euh, vraiment bourrée d'optimisme, hein, normalement. Maintenant, c'est sûr qu'elle a aussi des côtés un petit peu euh, qui nous tracassent quand elle euh, pointe du doigt des irrégularités, euh, des problèmes administratifs, des problèmes avec les impôts. Bon. Euh, ça peut être, euh, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est vrai que ça peut passer par là. Mais d'une manière ou d'une autre quand même, hein, je pense qu'il y a une progression sur le plan euh, professionnel et que c'est vous qui prendrez la décision. Hein. Je ne suis pas du tout sûre que vous la subirez. Du côté de vos activités, nous avons un hein, Mars qui est un petit peu affaibli, hein, euh, mais moi bon, je pense que c'est pas plus mal pour vous. Elle est dans Cancer, donc votre secteur 12, hein, et elle représente votre volonté, votre détermination. Euh, vous pourriez, si vous voulez, suivant les situations, avoir envie de, de réagir un peu trop fort. Et le fait que Mars soit en en 12, peut-être que vous allez intérioriser les choses, réfléchir et vous poser des questions. Hein vous demandez, est-ce que je dois agir Est-ce que je dois euh, me mêler d'une histoire euh, un petit peu louche Ou est-ce que je dois, au contraire, euh, bon, rester en dehors hein Ce sont vraiment des questions que vous allez vous poser. Mais heureusement, à partir du 20 mars, va rentrer dans votre signe. Enfin, je dis heureusement, euh, elle entre, euh, je veux dire, de manière fracassante hein, euh, dans votre signe. Ben après, ce sera bien. Mais euh, bon, autour du vin, hein, il risque d'y avoir vraiment euh, un événement qui va euh, beaucoup euh, vous secouer, vous remuer. Et je, ne pense, que, je pense que vous ne serez pas le seul à, à vivre cet événement de manière euh, un petit peu remuante. Hein. Euh, disons que euh, euh, peut-être vous vous sentirez impuissant face à une situation où vous aimeriez... Euh, pouvoir agir, hein, mais bon apparemment euh, toute action, euh, euh, je dis pas qu'elle sera inutile, mais que bon il y aura un obstacle hein, qui vous empêchera. Côté cœur, nous avons maintenant euh, une Vénus en cancer, hein, qui rentre en cancer le 7, et qui traverse le premier décan jusqu'au 16, et le deuxième décan du 16 au 26. Donc Vénus en cancer, elle est dans votre secteur 12, c'est-à-dire un secteur de rêve, d'imagination, et déjà elle-même, hein, en cancer, elle est bon, vraiment extrêmement euh, créative au niveau euh, du fantasme. Donc, c'est très possible que vous fantasmiez sur des amours un petit peu idéales, peut-être quelqu'un que vous avez ou rencontré, ou euh, vu quelque part, et qui et tout d'un coup, vous vous dites, ah ben voilà, j'aimerais bien être avec cette personne, euh, euh, vous l'idéalisez, vous lui voyez toutes les qualités, alors que si vous êtes dans la réalité, avec euh, votre conjoint, etc. Peut-être que vous ne lui trouverez pas toutes les qualités. Hein. Il y a euh, un esprit un petit peu critique, hein, souvent chez la Vénus en 12, hein pas, pas la Vénus cancer, elle est pas, elle est pas critique, mais c'est le fait qu'elle soit pour vous dans votre secteur 12 qui fait que peut-être vous allez euh, trouver soudain beaucoup de défauts euh, à, à votre conjoint ou aux personnes que vous aimez si vous êtes euh, célibataire. Il peut y avoir aussi une petite notion euh, de vous sentir seul, euh, d'être un petit peu isolé, mais peut-être que vous le ferez volontairement, que hein, vous vous isolerez volontairement, pour, euh, euh, parce que vous aurez certainement une bonne raison. Le 3, le 8, le 16 et le 25, voilà hein, euh, quels sont les, les meilleurs jours de ce mois, euh, qui est quand même euh, un petit peu remuant, mais donc ces jours-là,